Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'août, bah que des bonnes choses quasiment, hein, parce que vraiment il y a une très belle conjoncture, c'est la plus belle conjoncture de l'année. Euh, je pense pas qu'on en ait eu une ou qu'on va en avoir une qui soit aussi bien que celle-là, donc euh, il faut en profiter à fond. Le soleil qui donc va nous donner votre ambiance du mois est en Lion et forme plein de beaux aspects, et en particulier avec Jupiter, une autre planète de feu. Euh, donc on peut dire que vous aurez la forme, que vous serez dans votre élément, voilà. Il y a vraiment une notion euh, euh, que vous êtes en phase totalement avec euh, soit votre entourage, hein, donc les personnes avec qui vous allez passer vos vacances, ou en tout cas ce mois d'août, mais aussi vous pouvez être en phase avec le contexte où vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes chez des amis, si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, mais où il y a plein de gens sympathiques, quel que soit l'endroit où vous serez, ça vous plaira, vous vous y sentirez bien, vous aurez l'impression d'être de, de, valorisé en plus de ça par les gens qui vous entourent, parce que bah, euh, vous vous libérez, hein, vous serez plus drôle, plus euh, curieux et observateur que d'habitude, plus mobile aussi. Vous serez toujours prêt, hein, euh, dès qu'il y aura quelque chose à faire, euh, une visite, euh, n'importe quoi, une petite fête entre amis ou entre voisins si vous êtes resté chez vous, eh bien vous serez de la partie parce que euh, bah, vous aurez envie de vous abuser, et puis vous serez très euh, bout en train en même temps. Hein? Euh, le, le, le, le beau dialogue entre le Soleil, Jupiter, Vénus euh, va exalter toutes vos qualités de Gémeaux qui sont souvent euh, euh, des qualités liées à, à votre sens de l'observation et euh, de l'observation du détail le 23 août, le soleil va changer de signe, et là, alors évidemment ce sera un petit peu moins euh, rigolo, il entre en vierge, un signe sérieux, euh, le signe du travail, hein, donc euh, bon euh, ça correspond euh, en général peu ou prou à, à la rentrée, euh, au fait que vous devez euh, laisser derrière vous ce, cette période tellement agréable des vacances et que vous rentrez dans un dans, dans un, un système où vous savez que les habitudes vont être au premier plan, que ce soit au boulot, à la maison, il faudra tout reprendre, tout remettre en route, et euh, bon, bah, vous oublierez très vite euh, les vacances malheureusement. Côté euh, boulot, si jamais vous travaillez et vie quotidienne lorsque vous serez en vacances, euh, eh bien nous nous intéressons euh, au transit de mercure qui joue ce rôle. Hein, euh, elle est la planète à la fois du, du travail, mais du travail euh, que vous faites euh, au quotidien, hein, pas des buts que vous poursuivez et euh, elle est également euh, euh, comment dire, euh, bah c'est votre planète, hein, donc euh, elle euh, accentue votre curiosité et, et toutes les qualités hein, qui sont les vôtres. Donc au départ, euh, bon jusqu'à 11, elle est en cancer, donc euh, chez votre voisin, et euh, c'est surtout le 3e décan hein, qui va être euh, sensible à cette conjoncture et euh, donc elle est dans un secteur d'argent et il est possible hein, parce que c'est souvent le cas euh, que vous ayez un petit souci d'argent enfin ou peut-être vous, peut vous l'avez eu euh, là ces dernières semaines et euh, Mercure étant redevenu direct et eh bien euh, les choses s'arrangent peut-être que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose et que ça a été fait quand Mercure a repris une marche directe, et donc là vous avez peut-être juste des choses à régler, hein, une facture à payer, de l'argent à rembourser à quelqu'un, vous voyez, ce genre de choses qui se fait très rapidement et qui ne va pas vous prendre la tête parce que mercure n'est plus rétrograde. Ensuite donc autour du 11, elle va rentrer en lion, Là, vous serez alors vraiment comme un poisson dans l'eau avec ce mercure en lion. Euh, vous aurez... C'est l'oeil hein, pour voir euh, euh, tous les petits euh, détails un peu comiques euh, euh, que les autres ne voient pas et vous saurez les relever et euh, les mettre en valeur euh, pour faire rire votre entourage, parce que un Gémeau, euh, il aime faire rire les autres, hein? donc euh, ce sera une très bonne période pour euh, vous mettre, mettre votre mental, votre rapidité d'esprit, de répartie, pour mettre euh, tout ça en valeur. Ensuite, bon, bien mercure passera euh, à la vierge, mais très tard dans le mois vers le 29, donc on, on verra ça le mois prochain. Côté amour, eh bien on a les mêmes beaux aspects hein, puisque Vénus, elle, elle est dans le premier décan du lion au, au début du mois, euh, et euh, bah elle va aller, euh, elle va rentrer quand même en vierge hein, le 21, mais bon, on va se focaliser un petit peu sur sa présence en Lyon parce que là, euh, elle va faire de beaux aspects, les mêmes aspects que le soleil avec Jupiter, euh, etc. Et euh, elle sera conjointe au soleil hein, aussi euh, pendant euh, un certain temps. Et euh, cette conjonction du soleil et de vénus peut euh, Faire battre votre cœur un peu plus vite, parce que bah, vous allez croiser des personnes qui vont vous plaire et avec qui il y aura peut-être des liens de complicité. Vous, vous allez voir si, si vous sentez qu'une connivence s'installe avec quelqu'un, c'est que vous vous plaisez d'une manière ou d'une autre. Ça n'évoluera peut-être pas vers une relation euh, amoureuse, mais en tout cas, euh, bon, c'est le type de relation que les Gémeaux aiment, hein, parce que il y a un côté un petit peu fraternel, et on sait à quel point euh, le Gémeaux est le signe qui représente dans, dans le zodiaque hein, les frères et sœurs. Et vous aimez établir avec les autres des relations qui peuvent ressembler à des relations frères-sœurs, euh, parfois incestueux puisque bon le sexe peut venir, hein, ça peut euh, arriver euh, que vous tombiez réellement amoureux et que vous ayez du désir euh, pour la personne en question. Euh, ce mois-ci, ça n'est pas impossible hein, que ça... que Étant donné que Vénus va être en bon aspect avec Jupiter, ça peut évoluer, ça peut prendre des des proportions, vous savez bien que Jupiter euh, hein, a un côté euh, quand même amplificateur. Hein. C'est une grosse loupe, euh, donc une grosse loupe sur Vénus et donc vos sentiments vont peut-être s'épanouir. Euh, bon. Cela dit, une fois que Vénus sera en Vierge, donc à partir du 21, il euh, n'y aura plus de loop, hein du tout. <rire> Au contraire, ça rétrécit un petit peu. Alors peut-être que bon, vous allez euh, retomber les pieds sur terre hein, tout simplement parce que vous vous serez exalté pendant les vacances, que vous soyez en couple hein, ou alors que vous ayez rencontré quelqu'un. Mais bon, c'est la rentrée qui se profile et euh, bon, vous reprenez contact avec le sol. On va terminer avec euh, la forme, hein, la vitalité, mais aussi la sexualité, puisque tout ça est du ressort de la planète Mars. Bon, elle n'est pas toute seule, hein, il faut qu'elle reçoive des petits... Hein, des des petits soutiens de d'autres planètes euh, et euh, de Jupiter. Mais bon, ce mois-ci non, le soutien de, de Jupiter à Mars est passé, c'était le mois dernier. Là elle va occuper le troisième e décan du lion, donc c'est votre troisième e décan à vous qui sera euh, dopé, hein, on va dire, par Mars de, et encore plus par sa conjonction avec le soleil qui va euh, durer euh, longtemps, hein, du euh, pratiquement tout le mois, hein, euh, finalement. Donc il euh, y aura un côté euh, chez vous, euh, bon, hop, faudra que ça y aille rapidement si vous voulez séduire quelqu'un, euh, si la personne ne répond pas immédiatement, si vous ne la sentez pas, euh, tout de suite en phase avec vous, ben vous passerez à autre chose, hein? euh, là, il euh, n'y a pas de souci. Le, le, On a vu que Vénus était en lion aussi et ça peut vous donner un petit côté cœur d'artichaut. Hein? Donc bon, ça se passera peut-être euh, hein, dans votre tête aussi, il y a des relations euh, qui parfois ne sont pas euh, réelles, mais on les vit dans, dans sa tête et ça fait autant de plaisir que si elles étaient concrètes. Donc autour du 18 mars va changer de signe et va se trouver en vierge, donc hein, en dissonance quand même euh, avec votre soleil en gémeaux, hein, premier er décan. Euh, alors je suis pas sûre que ce soit complètement négatif parce que ça va vous donner justement de l'énergie pour aborder la rentrée et euh, vous prendrez les choses euh, euh, accord, vous voyez, euh, vous aurez euh, le, le vous aurez le besoin de d'avoir de, le contrôle sur ce qui se passera et euh, euh, bon peut-être que c'est vrai que ça vous changera beaucoup hein, de, de la période des vacances comme je vous le disais tout à l'heure mais euh, bon ça peut vous aider à mieux passer le cap parce que hein, vous irez vous prendrez vraiment les choses